Viens Roland, viens, viens On va le prendre lui C'est parti, lui, lui, l'accompagnement Let's go, hey Un, un, un C'est l'heure de showtime, time, ladies and Guitare Guitar c'est parti Hey Guitar bass, un et quand, et quand on essaie de mélanger le tout C'est parti Une, deux une fois, bienvenue sur Showtime, madame, messieurs. J'espère que vous allez bien et j'espère que cette introduction vous a mis à l'aise. Bienvenue dans l'heure du divertissement, bienvenue dans cette dose où nous, avons, nous allons vous apporter ce que moi j'appelle le bonheur audiovisuel. Qui est notre invité aujourd'hui pour ce numéro Showtime Nous allons faire un tour entre le Congo et les Congolais de la diaspora. Elle n'est pas beaucoup présente au Congo, mais pourtant elle sait laisser sa marque. Depuis quelques années, elle a lancé un événement qu'on appelle « Braza pour Christ ». Et cet événement aura sa deuxième édition justement cette année. L'année dernière, il devait avoir la deuxième édition, mais elle était annulée en raison de la COVID-19. Mais cette fois-ci, la sœur Rita, oui, vous avez compris, c'est elle notre invitée, nous vient depuis Paris. Et cette fois-ci, elle vient pour annoncer la deuxième édition, les disangentes, de ce qu'on appelle « Braza pour Christ ». Alors, depuis chez vous et ici dans cette salle, please, ladies and gentlemen, faites un maximum de bruit pour la sœur Rita, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va vous dire très fort pour elle Oula Mais, vous avez, vous avez, est-ce que vous avez vu son entrée On va refaire ça, restez là, restez là. Alors genre, moi je fais, ladies and gentlemen, on annonce l'entrée de la sœur Rita. Vas-y, vas-y, vas-y La sœur Rita est est-ce qu'on peut applaudir pour elle encore Bienvenue sur Showtime, en avant de blanche. Vous allez bien. Oui, ça va, bien. Heureux de te revoir. Merci. Déjà, on s'est vu la première fois, c'était en, en 2019. Oui. On a échangé, on a pris contact et j'ai connu la merveilleuse personne que vous êtes parce que c'est quelqu'un qui devrait, bon, je ne connais pas trop sa euh, vie dans le secret, mais je sais que c'est quelqu'un de bien. Je sais que vous êtes quelqu'un de bien. Merci. La sœur Rita, comment allez-vous Ça va, je vais bien. Alors, moi, je vous connais. Euh, je sais qui vous êtes, oui. euh, chante, prédicatrice, organisatrice de l'événement Brasa pour Christ. Oui. Et je pense que ceux qui nous suivent à la télé sont, euh, comme moi aussi, intéressés et veulent connaître un peu plus qui est la sœur Rita. Ben, je m'appelle la sœur Rita Ankemi ah, vis... Nessaba. Ah, Saba. Donc c'est Madame, <rire> madame Ankemi, s'il vous plaît. Donc je vis euh, à Rennes, en Bretagne, en France. Ok. Et je sers le Seigneur dans la louange, dans l'adoration. D'accord. Et euh, je suis prédicatrice aussi, la parole de Dieu. D'accord. Et euh, chante depuis combien d'années déjà Alors, combien d'années euh, ben, Je peux dire, euh, je peux mettre cinq ans. Ok. Par rapport à, à, à côté personnel, mais sinon, on, en général, je peux dire 20 ans. Hmm. Parce que euh, j'ai commencé... Avec euh, le pasteur Marcel, les euh, tournées, tout ça. Et avec d'autres bien-aimés que le Seigneur fait briller déjà, euh, des, des tournées de gauche et à droite en okay. Europe. Avec, avec qui vous avez travaillé ouais. avec eux Oui, d'accord. Comme qui, par exemple Dorcas Caja. ok. On travaille ensemble. Et le pasteur Marcel et euh, d'autres euh, bien-aimés que le Seigneur a permis qu'on puisse collaborer ensemble. D'accord. Alors. En attendant parfois à chanter plusieurs chants dans les églises, hein, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont vous reconnaître par euh, une chanson, peut-être la chanson la plus populaire de la sœur guitare. Ça permettrait, dès que vous allez chanter, vous dire « Ah, donc c'est elle qui avait chanté ça <rire> !» C'est comme moi, moi j'ai chanté beaucoup de chansons, mais on ne connaît pas. On entend que mes chants, mais on ne me connaît pas qui a chanté. <rire> la chanson populaire, je peux dire. Juste euh, un petit acapella. Un petit acapella. Honor toi, mmh. toi qui mentions la croix pour moi, si ce n'est pas toi qui ferais ça pour moi, mon libérateur, Jésus, wow. qui est venu de Sion. On va s'arrêter, est-ce qu'on va applaudir pour elle encore, mesdames, messieurs « Myonka Kumba ». Vous chantez comme moi quand j'étais un peu plus jeune. Mais c'est juste que avec le temps, vous voyez l'année, les pandou par-ci, les, les madés sous par-là, ça a pris la voix et tout, voilà. Ça donnait quand même cette voix-là au micro. La sœur Ita, euh, j'ai quand même envie qu'on reparte un peu dans la jeunesse, de votre carrière, de euh, même votre témoignage également, parce que vous avez un puissant témoignage également que vous avez vécu. Et moi, j'ai une anecdote que j'explique je, je, à tout le monde. Je crois que j'avais dit ça à, à Exodia, qui est une, une cancer également, euh, 2019. Dé décembre 2019, vous me disiez que vous avez reçu de la part du Seigneur que 2020 allait être une année très difficile. Vous vous souvenez de ça Oui, oui. une année très difficile, ça allait bouleverser également l'Église. Exactement. En rentrant en 2020, il y a eu le scandale, je ne sais pas si le nom des pasteurs, il y a eu au moins deux, trois pasteurs qui ont des scandales en 2020, oui. il y a eu Covid-19. Exactement. Donc c'est-à-dire que vous étiez vraiment dans le secret de Dieu, quoi. <rire> Mais hein ben, c'est né pas par mérite, c'est par grâce. Je sais que souvent le Seigneur m'a fait, fait cette grâce de pouvoir recevoir... Euh, des messages. Okay. Et euh, en 2019, effectivement, j'avais reçu un message au mois de novembre. J'avais reçu un message où le Seigneur me parlait du monde qui bougeait, exact. de la mort qui devait frapper, mmh. qui devait vraiment emporter du monde, et puis euh, de scandale de trois hommes de Dieu, comme vous voulez de le dire. Ah. Et... Et... En fait, vous, moi je peux dire des choses sans citer les noms, mais vous, vous pouvez pas. <rire> C'est la consigne pendant l'émission. Allez, d'accord. Voilà, donc euh, c'était juste une grâce et puis euh, au mois de février, ben, comme le Seigneur m'avait montré la panique qui animait la terre qui bousculait la terre, mmh, mmh. la peur qui mmh. envahissait la terre, mmh. et d'une maladie, ben, je... bon, enfin, le Seigneur ne m'avait pas précisé que c'était le coronavirus, mmh. mais il m'avait juste dit que quelque chose devait bouger le monde, et devait emporter beaucoup de monde, et la mort devait gagner, beaucoup, devait prendre beaucoup d'âmes Du coup, vous, vous n'étiez pas surpris quand la Covid arrivait Non, j'étais pas surpris. Et même quand il y a eu les scandales autour des pasteurs Non. Pas du tout. Je n'étais pas surpris. Est-ce qu'un jour, en naissant, vous avez dit ben, je deviendrai chanteur, je deviendrai servante de l'éternel, je recevrai des messages de la part du Seigneur Chez nous, on vous appelle tu vois, non ma prophétesse. Donc là, par exemple, tout à l'heure, je prie Dieu que vous ayez une parole de connaissance pour moi. Oh, c'est Amen. Est-ce que vous avez. Euh, voilà, c'est venu comme ça, votre appel, c'est parti d'où en fait euh, c'est venu comme ça. Moi, je peux dire que rien n'est fait au hasard. Mm. Depuis le mm. sein de notre mère, mm. le Seigneur sait déjà, il a déjà déposé oh, la yes. sémence qu'il faut. Oh, yes. Alors moi, depuis quand j'étais jeune avec mes parents, je voyais déjà beaucoup de choses qui, qui devaient arriver. Euh, je me souviens dans ce temps-là, on me traitait de sorcière, de bizarre. Ouais. Parce que souvent, je pouvais voir quelque chose et le lendemain, ça se fait. Je pouvais okay. voir quelque chose et le lendemain. Je pense que c'était déjà la sémence que le Seigneur avait placé dans ma vie, et il fallait croître spirituellement, il fallait vraiment connaître le Seigneur personnellement, il mmh. fallait avoir une vie de mmh. consécration et mmh. d'intimité avec le Seigneur pour que cette chose se développe. Mmh. Et je pense qu'au fur et à mesure, quand j'ai connu le Seigneur, c'est vrai que dans mon jeune âge, ce n'était pas facile. parce Ce n'était pas facile pourquoi Ce n'était pas facile parce que, euh, euh, que j'ai vécu une maladie qui était... Euh, qui était éprouvante, qui était difficile pour moi. D'accord. Et cette maladie, je l'ai eue par une amie, parce qu'elle okay. euh, m'avait prêté euh, un vêtement. Ok. Pas prêté, mais elle m'avait donné un vêtement que j'avais aimé, moi, personnellement, par la convoitise. Et elle m'a remis ce vêtement. Et en portant ce vêtement, elle m'a dit, « Tu portes ce vêtement seul, personne ne le porte avec toi. » Mais je n'avais pas compris pourquoi cette amie me l'avait dit. D'accord. Donc... En portant cet habit, cet ami m'utilisait, en fait. Je ne savais pas. Oh my God. Je ne connaissais pas le Seigneur. Donc, j'étais encore ignorante. Et euh, dommage pour cet ami, mon père avait connu le Seigneur. D et la nuit, le Seigneur a révélé à mon père qu'il y avait un vêtement qui, qui n'était pas bien, qui était dans la maison. Alors, mon père est allé prendre le vêtement de cet ami et allait le brûler. Dès que mon père a mis le feu, cet ami a appelé chez moi à la maison sur le fixe pour dire que tu as brûlé mon vêtement et tu verras ce qui va t'arriver. Et c'est comme ça que le cauchemar a commencé. C'est voilà. comme ça que le cauchemar a commencé. Je commençais à manifester des maladies bizarres. Je faisais des crises d'épilepsie, des maladies bizarres, bizarres. Et, et on pouvait m'emmener à l'hôpital, mais euh, on ne voyait rien de, de spécial, de particulier. Et j'en ai vraiment souffert. Voilà pourquoi j'ai dit que mon enfance était très, très dure, parce que j'en ai vraiment euh, souffert. Et... Euh, malgré que mon père avait connu le Seigneur, mais il fallait que moi-même je donne ma vie au Seigneur. Exactement. Parce que mon père a donné sa vie, mais il fallait que moi aussi je donne ma vie Comme quoi le salut est individuel. Voilà, il est individuel. Il n'est pas héréditaire. Exactement. <rire> malgré que mon père connaissait le Seigneur, et pouvait prier, mais cette maladie avait pris une proportion mmh. dans mon corps. Mmh. Et ça a failli même emporter. C'est comme ça que j'ai connu même le Seigneur. Voilà, c'est ça le témoignage. Très bien. C'est comme ça que j'ai connu bien. le Seigneur, parce que par cette maladie, j'ai eu à faire une crise qui a failli m'emporter à la mort, et dans cette crise, j'ai vu un homme, parce qu'on m'a dit qu'on me réanimait, je ne je revenais pas, mais moi je me suis vue dans un autre monde, où euh, j'ai vu un homme, il y avait beaucoup de, de, de chemins, il euh, fallait choisir un chemin, mm. et j'ai vu un homme sur un chemin, je, je me suis dit, ben, je vais emprunter euh, euh, cette route, et j'ai suivi, ben, c'était Christ, mais moi je ne savais pas que c'était lui, parce que je ne connaissais pas le Seigneur, et il m'a dit que mon temps n'était pas encore arrivé, il fallait rentrer. Ouais et il m'a dit plein de choses euh, qu'il me connaissait depuis le sein de ma mère donc le Seigneur nous connaît depuis le sein de notre maman et il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses qui se passent quand on donne notre vie au Seigneur et quand on a une vie de consécration une vie d'intimité avec le Seigneur, mmh. ça mmh. produit beaucoup de choses mmh. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce témoignage Mais là, Je pense que ça peut faire du bien à plusieurs personnes ça peut faire du bien à, à plusieurs jeunes filles qui sont tous également dans cette situation euh, j'ai jamais entendu cette version là vous m'avez jamais parlé de ça, <rire> je suis mis, comprenez mon émotion. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle qu est, -ce qu est devenue, cette soeur, cette amie euh, J'ai coupé, j'avais complètement coupé parce que je me souviens que mon père l'avait convoqué pour lui payer le vêtement. Mon père a, avait mis le montant plus de 15 fois le prix du, de, du montant, de l'habit, mais c'était spirituel. Même s'il pouvait payer, ça pouvait pas payer. C'est elle, ce qu qu elle qui a convoqué votre père non, en fait, mon père l'a convoquée à son bureau et elle est quand même passée. Et mon père a payé ce vêtement. Mais même s'il avait donné euh, cette somme énorme, mais ça ne pouvait pas payer déjà ce qui se passait dans le spirituel. Ouais. Ce qui se passait dans le spirituel devait être aussi réglé dans le spirituel. Dans le spirituel. Ouais. Je suis aimé. Comprenez mon émotion. On va évoluer. Là, vous nous parlez de, de l'histoire de votre conversion et automatiquement vous, vous êtes converti à Christ et vous lancez directement dans le chant. Quelles ont été vos, vos influences, euh, les choses qui vous ont poussé et vous, vous ont mené à devenir chanteur de l'éternel Je peux dire que quand j'ai donné ma vie à Christ, euh, ce n'est pas tout de suite que je me suis lancée dans le chant. Parce que c'est vrai que j'aime la chanson depuis que je suis toute petite. Je chante, je prends ça pour un plaisir. Je ne savais pas que, euh, que c'était vraiment un appel. En ce temps-là, vous envisagez pas déjà faire carrière dans la musique Non, non pas encore. J'aimais juste la musique, euh, chanter, j'aimais... Euh, je me souviens dans le monde, euh, ceux qui ont des voix aiguës, ceux mm. qui ont des voix... J'avais plus tendance à écouter ces personnes euh, mm. et j'aimais vraiment la musique. Mais euh, me dire que je veux faire carrière, je veux faire un album, euh, non, ça c'est vraiment le Seigneur qui m'a... Qui a, il a révélé certaines choses et vraiment qui m'ont emmené sur ce chemin. Depuis lors, ces deux albums déjà, si je ne me trompe pas Non, un, non, seul. Non, un seul album. Un seul album, L'œuvre de, de la Croix, oui. avec combien de titres déjà Avec euh, huit titres. D'accord. Est-ce qu'on va faire On va marquer une pause, oui. d'accord, pour oui. écouter oui. un titre de L'œuvre de la Croix D'accord. Ou euh, un autre titre peut-être euh, Un autre titre. Un autre titre, mmh. d'accord. Mais vrai. on va donc profiter d'écouter de, de, votre voix aiguë <rire> Allez, c'est parti les 10 sorry. Depuis chez vous et ici dans cette salle, faites un maximum de bruit pour la sœur Rita ainsi que tout le groupe qui l'accompagne. Sur le podium, malgré moi, on, on prendre 30 secondes. 30 secondes seulement pour applaudir. Simplement pour applaudir. Et je pense que pour voir la maison, vous pouvez acclamer très très fort. Parce qu'il y a une nuance à applaudir et acclamer. Acclamer celui qui est le donateur de toute grâce parfaite et de tout temps excellent. Et ça, c'est une grâce. Il faut savoir reconnaître et s'arrêter pour dire bravo et gloire à Dieu. Je vous ai interrompu parce que j'avais peur que, que l'on s'emporte. J'ai vu, vu le frère devant. Qui commençait déjà à s'emporter. Et c'est la particularité en fait d'un adorateur et d'un chanteur. Bravo encore bravo encore à vous, sœur Rita. Est-ce qu'on va applaudir pour elle cette fois-ci maintenant Ça va, vous allez bien Oui, ça va, ça va. Pas trop connecté avec le divin, non Ça va Ok, on peut revenir sur le charnel, non oui. ah, alléluia, super alors on vous entend chanter et on retrouve beaucoup d'influences quand même, on retrouve beaucoup de voix de, de qu'on a entendu un peu ci là. J'ai quand même envie de vous demander quels quel, quel sont vos modèles dans le secteur du, du gospel, les personnes qui vous influencent et qui font en sorte que voilà, en travaillant sur eux, il y a ce résultat. Parce qu'au-delà de la grâce, il y a le travail aussi, quand même. Oui, il y a le travail. Les personnes qui m'ont suivi, je veux dire, je peux parler du pasteur Marcel parce que c'est un père qui m'a beaucoup appris. Vous parlez beaucoup de lui. Vous <rire> <rire> <rire> parlez beaucoup de lui. Salutations à lui, papa oui, Marcel. Je, euh, je vais donner une information, mais il ne faut pas que je dise n'importe quoi aussi. C'est lui le précurseur du mouvement Gospel. Oui. Il okay. ne faut pas que je dise n'importe quoi aussi. Oui. Ouais. Et il y, y a la sœur Tacha, Cops, que j'aime mmh. aussi beaucoup. J'ai écouté un peu, beaucoup. Et puis, il y a, y a le pasteur, euh, euh, comment on euh, le pasteur Dam, Damila, Damila. Ok, euh, okay. il voilà. faudrait faut que j'apprenne à le découvrir, celui-là, je ne le connais pas par contre. Pardon? Je ne le connais pas par contre, je vais ah, apprendre à le découvrir. elle le D'accord. Et euh, aujourd'hui, vous êtes chante Prédicatrice, on va atterrir bien évidemment sur euh, Brasa pour Christ, mais j'ai quand même envie de le dire, de savoir, pardon, comment vous organisez au milieu de tout ça. Parce qu'au-delà de servir Dieu, vous êtes mère de, de famille aussi. Vous avez un merveilleux époux que je m'en vais saluer, c'est le pasteur David, c'est bien ça Mon mari, c'est le pasteur Martial. Martial, faut pas que n'importe quoi. Ah, non, alors, écoutez, euh, David n'existe pas faut pas que je dise ça pour me dire écoute c'est qui David en donc quand tu vas à Brésil il y a David qui t'attend là-bas il n'existe pas c'est papa Martial sorry encore euh, il est très il est très très très très gentil également c'est quelqu'un que je connais euh, voilà un tout petit peu comment en fait pour vous organiser au milieu de tout ça entre votre carrière professionnelle parce que vous êtes euh, chanteuse de, de, de profession également votre appel de, de, de, de prédicatrice et votre appel de mère euh, de, de famille ben, le Seigneur fait grâce, j'ai un époux merveilleux qui me soutient beaucoup mm. et euh, on essaie de s'organiser, quand j'essaie de bouger, c'est lui qui prend le, le soin de, des enfants, qui s'occupe des enfants Carmen. Oui. et sinon euh, j'ai aussi euh, ma belle-mère, la mère de mon mari qui est avec wow. moi. voilà. Ça c'est okay. une grâce que vous avez que beaucoup de femmes n'ont pas. Hein. Exactement. Parce que sur, sur 100%, 60 ou bien 70% de femmes disent toujours « Ah ma belle-mère, <rire> ma belle-mère ». Mais vous par contre, ce n'est pas le cas. Non, c'est une mère, c'est vraiment une mère. Yeah. C'est la mère de mon mari, mais pour moi aussi c'est vraiment une mère. Yeah. Et euh, donc, si, il viennent en quelque sorte comme qu appui pour vous aider à, à, à, à créer l'équilibre parfait. Exactement. Euh, là, il est arrivé, ça ne fait pas très longtemps. Mais euh, quand je bouge, à, euh, je vais de gauche à droite, c'est mon mari qui gère en fait. Et là, vous êtes à, à Brazzaville. Bon, moi aussi, je suis trop sans car Oui, mon problème même. Je voulais savoir, il est resté à Paris. Oui, en mon France. mari est resté enfoncé, Avec des enfants, avec des enfants. Et ben, Vous voyez, avoir <rire> un bon époux Celui qui vous accompagne dans votre ministère Amen. Très bonne chose euh, Vous êtes, arri êtes arrivé à Brazzaville, parce qu'il faut rappeler que vous n'habitez pas ici Non. L'événement principal Qui vous emmène à Brazzaville, c'est Brazza pour Christ. Christ On va d'abord oui. aller sur euh, la révélation Pourquoi Brazza pour Christ, pourquoi le nom Brazza pour Christ Et qu'est-ce que c'est concrètement Un séminaire, une conférence, un masterclass Brazza pour Christ euh, C'est mon mari qui avait la vision et puis euh, il m'a partagé la vision et euh, euh, il en a aussi parlé au pasteur Marseille, je suis désolée de mentionner toujours son nom okay. parce qu'il fait partie du quotidien de beaucoup de choses qu'on fait. Donc lui aussi il avait la même vision et du coup on s'est mis ensemble à travailler ensemble. Et cette vision c'est pour la nation. Pour... Il n'y aura pas que Braza, il y aura aussi Pointe-Noire pour Christ, il y aura aussi Dolizie pour Christ. Mais là, on a fait édition 1, Braza pour Christ, là on fait encore édition 2, Braza pour Christ. Après, on fera, fera Pointe-Noire après et Dolizie. Mais euh, le but, c'est vraiment prier pour la nation. D'accord. Unir tout le, tout le peuple de Dieu ensemble, tous okay. les Congolais ensemble, okay. Au nom, avec un seul nom qui nous unit, Christ. Et euh, aussi euh, euh, soutenir les bien-aimés qui ont des dons, okay. qui ont des talents dans le okay. champ ici okay. okay. au Congo Brazzaville ailleurs. Et euh, c'est un peu ça hein, la vision que euh, vous avez. Vous, vous le faites parce que ça se fait pas déjà. Vous constatez que ça se fait pas déjà au milieu du Corps de Christ au Congo Brazzaville où les églises se réunissent pour prier pour la nation. Mais je pense que ça se ça se fait déjà, mmh. mais. Euh, euh, je pense que si le Seigneur nous mmh. donne aussi la vision, il sait que euh, les autres ils le font. Mmh. nous formons tous euh, un, un corps. même corps. Mmh. Donc même si nous on le, font, on le fait et eux aussi mmh. le font, c'est pour la même cause. C'est pour la nation. De toute façon c'est un même corps. Le bras peut faire quelque chose d'autre. Le pied peut faire la même chose. Exactement. Mais après c'est pour le corps. C'est pour le, le, fait. le corps de Christ. Ok ok. Et euh, vous parlez d'union. Vous arrivez à Brazzaville, est-ce que vous constatez qu'il y a cette union-là quand même On ne va pas aller vraiment dans le corps, au niveau du corps de Christ, on va aller seulement entre chantres. Mm -hmm. Est-ce que vous constatez qu'il y a cette union-là entre chantres au niveau du Congo-Brazzaville aussi Bon, moi je ne je, je, je, je vis pas ici, D'accord. mais euh, je ne je, je, je veux pas dire qu'il n'y a pas, pas d'union, je ne peux pas dire ça. Euh, mais je trouve autour de moi, j'ai des bien-aimés qui sont artistes, qui sont là. Et dans Brazzaville il y a beaucoup de bien-aimés qui sont artistes, mm. qui font partie de la plateforme Brazzaville Christ. Mm. Donc, je peux dire qu'il y a l'unité, il y a l'union. D'accord. Euh, pendant même quand vous me dites que vous n'êtes pas là, donc ça veut dire que vous êtes à l'étranger. Je suis à l'étranger. Ok. Mm. Euh, ça vous arrive parfois d'écouter des artistes d'ici à l'étranger. Bien sûr. Quels sont les artistes d'ici du Congo Brazzaville qui ont de l'influence également à l'étranger <rire> Bienvenue sur Showtime. <rire> bon, je peux dire euh, le, le frère Brel. Okay. Enfin, le, le groupe Brèl, pardon. Le groupe Brèl, le... il, il y a les sions. Ok. Les, les deux, Émeron, c'est Sarah. Et Sarah. Mmh. Je salue de passage. Il y a, il y a le frère euh, Yvan Mesidi aussi. D'accord. Il y a le frère Mehdi. Il y a Mehdi, Mehdi Medley. Mehdi Medley. Mmh. Je m'en venir le saluer également. <rires> là, au il, y a, il y a le frère euh, euh, Wisdom euh, Wisdom Wisdom oui. Le faire euh, Worship euh... Time, ou Wisdom Classic. Euh, fr... c'est Papa, le... Roy. Voilà, pa Papa, Papa Roy. Roy. Ah mais non, Il y, oui, y, y a longtemps quand même qu'il a chanté. Ben oui. Il <rire> y, a... <rire> y a longtemps quand même qu'il a chanté. Il <rire> y a Papa Roy. Ouais. Voilà, il y a. Il y, a... y, a... y, a... y a Maman Credo, Thomas à Niveau. D'accord. Voilà, a... Ah ça, ça c'était le, le, le, le titre euh... voilà. Top Level de l'année ah. 2019. <rire> J'ai cru entendre les applaudissements derrière là-bas. Il me semble qu'elle est là. Voilà. Oh, D'accord. Oh, y a, y a il y a la soeur Nadej nous Beaucoup de noms, en tout cas, on va, voilà. on, va, on va tous les saluer. Après on va dire, bon, attendez, on a dit que <rire> Nini? avez dit Du coup quelle est la particularité de cette seconde édition de Brazza pour Christ La particularité de cette édition c'est que il euh, y aura le chant mm. Il y aura aussi l'exercice du ministère, dans le sens où il y aura la prédication, mm. il y aura euh, le côté prophétique, le côté euh, où, où euh, le Seigneur fera grâce, euh, que son peuple soit délivré, parce qu'il euh, y a des bien-aimés qui sont dans la plateforme Bras Apocris, il, il, il y a la prophétesse Inès, il y, a, il y a mon mari et il y a d'autres bien-aimés qui sont pasteurs, qui sont là. Donc le Seigneur fera grâce que la particularité de la particularité de Braza pour Christ cette année, il n'y aura pas que le chant, il y aura la prédication, il y aura le côté prophétique et le côté délivrance. Euh, D'accord. D'accord. Du coup, comment ça se passera Qui, quels sont les orateurs qui vont intervenir Puisqu'il y aura le chant également, quels sont les chantes qui sont invités pour cette édition Les chantes qui sont invités, il y a. Il y a le frère euh, David Junior de, okay. de Kinshasa. Ah, Il aura... avec, avec, avec son seul titre qui est resté jusqu'à là. Ah bah. Est-ce que, dans, par applaudissement dans la salle, qui connaît David Junior Par applaudissement. Par applaudissement, qui connaît David Junior Ceux qui connaissent David Junior applaudissent. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ok, d'accord. Regardez, je vais chanter le chant, et vous allez voir que ça va changer. Par applaudissement, qui connaît la chanson ah bah, papa, mon témoin. Et oui, ça change hein. On connaît plus la chanson que la personne. D'accord, il sera là donc pour cette édition. Oui, il sera là pour cette édition. Il y aura le, le groupe Brel okay. qui sera là et le, le, le, le frère Yvon, il Et il y aura la sœur Oli John qui sera là de notre partie qui va arriver euh, le vendredi ici. Euh, au congo d'accord il y avait en france euh... d'accord là vous avez cité les chantres et côté euh, prédication lesquels sont prévus côté côté prédication il euh, y aura mon époux et puis il y aura la. Ah, il va venir finalement oui il sera là ok <rire> bienvenue au congo et comme ça vous allez voir que david n'existe pas hein. faut que je revienne encore sur david n'existe pas <rire> d'accord il y aura lui et qui d'autre vous notamment oui moi d'accord et qui d'autre il y aura la prophétie et sinnes. D'accord, d'accord. Ça se passe passé quand et euh, où Ça se passe le 21 et le 22 août. 21 et 22 août, où À euh, l'église Réopote de, de l'Apôtre Ndeke. D'accord, l'église Réobot. Et donc, je rappelle encore à les téléspectateurs qu'on se retrouve le 21 et 22 août, de l'autre côté de l'église Réobot, pour toutes les personnes qui veulent s'unir pour prier pour Brazzaville, et non pas seulement Brazzaville, pour prier pour le Congo, oh, de, façon, voilà. euh, de façon générale. Général. Euh, moi, je pense que c'est gratuit. Le oui, c'est gratuit. C'est gratuit, gratuit voilà. Donc, euh, les deux jours, vous pouvez venir gratuitement pour toutes les personnes qui veulent passer du temps autour du trône du Père, afin d'intercéder pour l'église, euh, pour le, corps, le Congo, pardon. Comme il est dit « pour l'amour de ma nation ». Je ne m'éterrai jamais. Alors, on va aller sur une autre rubrique de mon, de mon émission. Il y a beaucoup de rubriques que j'ai enlevées hein, pour éviter, parce que je voulais vous mettre à l'aise, d'accord On m'a dit, Daniel, tu es trop direct avec les gens et tout ça. là. Donc, pour vous mettre à l'aise, j'enlève quelques rubriques. Mais on va aller par contre sur « Que penses-tu deux Je vais vous donner des noms. <rire> et vous allez me dire clairement ce que vous pensez d'eux okay. Mais comme on est son gui et on le reste, vous allez également citer quelques défauts sur ces personnes, d'accord je vais aller avec un nom. Quand je pense à elle, je, je, je, je vois que vous êtes très proche. Aska Olingui. Vous la connaissez L'image va s'afficher à l'écran pour ceux qui nous suivent Bien à la sûr. Tête. Aska Olingui, vous la connaissez Oui. Que pensez-vous d'elle Ben, qu'est-ce que je pense que ça C'est une sœur qui a rempli d'amour et une femme particulièrement que j'aime qui soutient beaucoup les ministères les autres qui est toujours là pour les autres et elle a beaucoup de qualités que j'aime d'accord euh... qui dit qualité qui dit défaut également quels sont les défauts que vous reprochiez à, à, à Aska Olangi <rire> bienvenue sur Showtime je vais faire le singe jingle je pense à chaque fois que je pose une question contre en main après le public répond alors on va le faire ensemble. <rire> <rire> qu'est-ce que vous reprochez à Asuka Olangi Alors là, euh, oh, qu'est-ce que je reproche à... Ah si vous dites qu'elle est parfaite, je prends ma chaise, <rire> je suis parti. Au revoir. Elle n'a pas encore dit. Ah d'accord. Ok. <rire> Non, mais là, euh, je sais pas quoi dire. Non, vous inquiétez, elle ne va pas te taper, t'inquiète pas, pas. Elle est, elle est, elle est fille d'un pasteur, d'une maman pasteur également. Bénie soit Dieu encore pour le ministère euh, O'Laghi. Elle est pasteur également, si je ne me trompe pas. Euh, oui. Mais donc elle ne va pas vous taper, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'elle a comme défaut dites moi alors, Non, oui. mais j'ai pas peur, mais euh, c'est une personne que j'affectionne beaucoup. D'accord. Et euh, peut-être le fait qu'elle ne répond pas souvent aux, aux appels, je pense. Ok, d'accord. Maman Aska répond de temps en temps aux appels, hein. on ne sait jamais. Vous avez... Mais par contre, les, ça c'est quelque chose que les gens disent, qu'elle ne mmh. répond pas. Mais euh, je pense qu'il y a certaines personnes, quand ils appellent, même s'il est 2h, 3h, 1h du matin, elle répond. Hein. vous par exemple. <rire> vous avez cité un nom je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ne le savaient pas, il est le précurseur du gospel, on ne le sait pas. Beaucoup de personnes entendent gospel, musique gospel et tout ça avec le style de le musique. Père. Le père du gospel, c'est Marcel congo qui est du Congo-Brazzaville. Oui. Et vous parlez beaucoup de lui. Oui. Que pensez-vous de lui Oh là là, qu'est-ce que je pense de lui Il y, y a de quoi écrire un livre, je pense. <rire> c'est un père, euh, c'est un papa qui, qui, qui est rempli d'amour, yeah. qui est toujours présent. Yeah. Euh, moi je le dis, pourquoi Parce qu'il m'a connue depuis que j'avais 17 ans. Quand même. Et euh, quand je suis allée en France, euh, il est toujours là. Même quand ça va pas, même s'il peut aller en tournée, mais il va descendre à Rennes. Oh. Et je ne sais pas quoi dire. Vous êtes connue comment en passant En euh, fait, on s'est connue. Moi j'étais dans un salon de coiffure. Et lui il est venu je me coiffer quoi, Non, non, non, en fait, okay. dans ce salon. Chez euh, Pauline D'accord J'ai déjà chanté là-bas deux ou trois fois Du coup tu profites de faire passer ma tôle aussi à ma oui. bangor, là. Donc salutations chez Pauline ouais. Au fait là-bas ils savaient que je chantais okay. Et qu'il y a une maman qui est passée là-bas Et qui parlait du programme de pasteur Marcel D'accord. Et puis ils ont dit mais nous on a une jeune fille Qui, ici, qui vient se coiffer Pour pouvait récupérer la sœur Et on m'a appelée et je suis venue On m'a auditionnée et puis euh, on m'a pris. Mmh. Et quand on a travaillé avec lui, le feeling est passé tout de suite, en une minute. Okay. Et le lendemain même, il s'est retrouvé chez moi, là où je vivais au centre-ville, pour, euh, pour les répétitions, on l'a fait chez moi. D'accord. C'était euh, tout de suite, suite tout de suite. Là, est-ce qu'il habite au centre-ville Il faut préciser, il est pas dans les, hein? les bons lieux de France. Il <rire> est en fait au centre-ville. <rire> ok, d'accord. Et que pensez-vous de lui, donc, on disait Qu'est-ce que je pense de lui Il est toujours présent, vous avez dit Il est toujours présent il est un père euh, responsable mm -hmm. et c'est un homme humble de cœur. Oui. C'est un je homme peux le, le reconnaître. Je peux reconnaître. Et ce sont des valeurs même qu'il nous communique chaque fois. Mm. L'humilité. Mm. Et euh, c'est un homme bon. Mm. C'est un homme bon. Et euh, c'est un homme euh, très attentionné envers ses enfants. Bon. Il ne fait pas la distinction entre des enfants spirituels et les enfants euh, euh, qu'il a eu de sa euh, pensée. Biologique, on va dire. Par croire qu'il est parfait, mais bon, il n'est même... pas parfait. Là, oh, défaut, du coup, qu'est-ce que monde. vous le reprochez? Ben, qu'est-ce que je le reproche? Euh, il... Bienvenue bon, sur bah après je sais... <rire> je sais Si on peut l'appeler reproche, mais il voyage beaucoup. Voilà, et il voyage beaucoup, c'est on sait qu'il voyage beaucoup pour le, pour servir ben, le Seigneur. Après, après ça, c'est pas un défaut. Ben, voilà, donc euh, c'est non, mais parce que souvent on a ben, ben besoin raison. de lui, on a besoin, okay. voilà. Euh, mais deux fois, il est tout en partie. Moi, par exemple, je prends beaucoup de bus. C'est pas un défaut. Pas un défaut, <rire> tu vois. 000, 000, 000 150 250, mon condo. Après, quand tu dis 250, tu, tu négocies un peu et puis tu les chamailles, tu vois. Quatre derrière 250. Tu vois, mais bon, après, c'est pas un défaut. Il, Alors, me cherche. il y a, a d'autres défauts. Certainement. Il, il me cherche. Il, il, il, il veut à tout prix hein? que je dise quelque chose de mais mal. Oui, de mon mais genre, oui, quoi. vous allez m'excuser, me j'ai bougé le micro. Voilà. Non, mais euh, je peux dire... Euh... Trop dur parfois Oui. Sévère, mm. il est bon, il, il, est, il a beaucoup d'amour, oui, mais il est sévère, mm. il est franc. D'accord. Et quand ça ne va pas, il, il dit ce qu'il pense, euh, que ça te plaise ou pas, D'accord. Mais même s'il va le dire avec amour, mais au moins il te le dit. D'accord, ok. Voilà. Mais euh, donc, je pense qu'il a écouté, au moins il va voir sur YouTube, voilà. Il va voir sur YouTube. Voilà ce que votre fille pense de vous, euh, monsieur Papa Martien, pardon. Allez, on va aller directement sur la rubrique « Si c'était à refaire ». Si c'était à refaire, Sœur Ita, est-ce que vous prendrez encore la décision ou bien vous serez toujours la Sœur Ita Chante de l'Éternel et Prédicatrice Si c'était à refaire, oui, je serais toujours euh, euh, la Sœur Ita. Si c'était à refaire, moi je peux dire que si fallait connaître le Seigneur à l'âge de 9 ans, 10 ans. Ah ouais pourquoi <rire> Parce que je pense que j'ai connu ce doux jésus tard. Ah ouais Mais, Ça fait combien d'années déjà Je ne vais pas vous de demander les âges parce qu'on ne demande pas l'âge d'une femme. Ça fait combien d'années déjà que vous l'avez connu Ça fait Ce doux Jésus. Ce doux Jésus, je l'ai connu. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je crois que j'avais 19 ans, 20 ans. Ok. En fait, quand je parle de donner vraiment, je parle de la consécration. La consécration, oui. Genre. Parce que j'ai donné ma vie avant, mais je marchais comme je voulais. D'accord. Ça veut dire que dans, dans, dedans, voilà, dans la foule. J'étais dans la foule. Mais euh, une personne pas convertie. D'accord. Voilà. D'accord. Je peux parler de, de, de, de 20 ans, de, je peux parler de 19 ans. D'accord. Que j'ai connu vraiment, vraiment le signe. Et si c'était à refaire, donc, vous souhaiteriez le reconnaître un peu, un peu plus tôt. Oui. Et, et Et quelle est la chose que vous pensez qui manque en vous pour faire euh, de vous une, une, une artiste exceptionnelle Quelle est la chose que vous pensez qui manque à la sœur Rita Qu'est-ce qui me manque ging on va, on, va, on, va, on va refaire ça, on va refaire ça. Sérieux, je fais de ça un jingle. Rolly, il faut qu'on pense à ça. Allez. Euh, Qu'est-ce qui me manque Peut-être le retard, je sais pas moi. Le retard que Vous souvent... êtes tout le temps en retard Oui. Par exemple là, vous êtes à... ah, ouais, vous êtes avec 6 minutes de retard pour l'émission. Après moi, je vous ai fait attendre 2 heures. Oui. Là, c'était... Euh... D'accord. Là, voilà, il y a ça et puis... Euh... Je pense que... Le retard. Le retard. Ok. Mais donc, euh, corrigez ça simplement. Allez, on va revenir sur, euh, sur l'événement phare, celui de Braza pour Christ. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent en ce moment. On va lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Et qui se demandent, bon, venir là-bas, encore une conférence de plus, encore une rencontre de plus. On dit, venez, vous allez vivre la main de Dieu, mais je viens, je vis rien. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de ces personnes Je pense que, deux fois, les, euh, une personne qui se dit « je viens », je ne vis pas la main de Dieu. La main de Dieu se manifeste dans nos vies quand, nous dis quand il y a la disposition. Okay. Quand je, je veux recevoir... Un prophète peut parler. On peut aller dans une conférence, dans un séminaire. Mais euh, le tout commence par soi. Parce que quand Christ... Il était en train de prier pour le malade. Il demande il, par rapport à la foi. Il y avait toujours la foi. Est-ce que tu, est-ce que, est-ce que le Seigneur disait, il savait qu'il avait le pouvoir. Il était Dieu. Il était homme. Oui, mais il était Dieu. Donc il n'avait pas besoin de demander. Si tu crois, si tu crois. Donc ça veut dire que c'est question de croire, de croire. Je, on m'a donné une prophétie. Je dois garder cela. Et je dois croire. Et moi, je peux dire euh, tout simplement que. Euh, on peut, pas, on, peut, on peut faire 10 000 séminaires, 10 000 conférences. Si on n'arrive pas à vraiment toucher ou palper, voir la main de Dieu, je pense que ça ne dépend pas de ses séminaires, ça dépend Très pas bien. de ses serviteurs, ça ne dépend pas des prophètes qui prophétisent, mais ça dépend de soi. C'est quelque chose de personnel. Très bien, Très bien. Et la particularité, il n'y a pas de... Je peux dire, le Seigneur nous envoie en mission, c'est lui qui nous a envoyé. Parce que cette année... Il euh, y a tellement des choses qui sont compliquées, surtout en France. Ce n'est pas évident en ce moment ouais. de voyager. Il y a tellement des choses. en ce moment, c'est encore mieux de rester au pays voilà. euh, Au Congo que, que de vivre là-bas. Bon, moi, Con je peux dire ça. Oui. Con confinement, mais sévère. Non, on était confinés, mais on sortait. Oui, tu vois. Ça, va, ça va. On dit cachet obligatoire, mais on... Oui, ah, non, bon, on... Oui. on enlève. On enlève C'est voilà, voilà. voilà. <rire> okay. vrai, mais euh, euh, je veux juste dire que si le Seigneur nous a mandatés, mmh. s'il a, a voulu. Il a tenu mm. à ce qu'on vienne cette année. Mm. Je pense qu'il y a une raison. Mm. Le Seigneur veut faire personnellement du bien à un frère ou à une soeur, à, à une maman ou à un papa. Très bien. Le 21 et 22 août... À Réobot, on rappelle encore, pour la conférence, c'est une conférence, n'est-ce pas La conférence euh, Braza, uh, Braza pour Christ, le 21 août et le 22 également, on se retrouvera, c'est gratuit, hein, euh, l'autre côté de Réobot pour toutes les personnes qui veulent vraiment s'assembler, se mettre ensemble pour euh, prendre le temps de prier pour, euh, euh, pour la nation. Voilà, il, il faut ça, il faut ça. La Bible dit que le juste mangera des bons fruits de la nation, c'est ça non euh, Vous connaissez la Bible mieux que moi, je ne me trompe pas, je le dis bien. <rire> Je oui, te dis bien. Oui, oui. Ok. Charité, on, a, on arrive à la fin de notre émission. Oui. Y a-t-il un détail qu'on n'a pas mentionné Une chose que vous voulez qu'on ne puisse pas rater de votre passage sur Showtime euh, On a parlé de Braza pour Christ. Ouais. Donc, euh, euh, je suis à Braza pour ça. Et le principal, euh, ma, ma raison principale ici, c'est Braza pour Christ. Très bien. Et euh, on a parlé de ça donc pour moi. Voilà. Donc on va rester sur ça, on va se séparer en musique encore avec vous et cette fois-ci, je propose qu'on écoute une chanson de vous. Je ne sais pas si c'est possible. Non, pas si c'est possible, vous allez le faire. <rire> vous allez le faire. C'est possible alors. Ben, c'était pas prévu que je fasse okay. une chanson de moi parce que j'ai pas eu trop de temps de, de répéter. Euh, de répétition. Ben d'accord. Parce que cette semaine, j'ai une conférence euh, de femmes. OK. Donc j'étais vraiment un peu... D'accord, allez, je vais être oui. avec vous. On va, on va séparer tout à l'heure en musique, mais permettez-moi d'abord de remercier toutes les personnes qui euh, tant de loin ou de près font du bien à cette émission. Merci déjà à l'équipe technique. Pour aujourd'hui, il y a un gros changement au niveau de l'équipe technique. Merci donc à celui qu'on appelle Gervais Bouaka. Merci d'être là. Merci à Roland Niakekele. À TV quand tu viens, tu cherches Roland, tu dis on ne le connaît pas. Tu dis souvent le papa de Junior. Tout le monde le connaît par ce nom-là. Merci beaucoup euh, euh, Roland Yakekele, Merci à Rolien Toutou, ainsi que celui Stein, les monteurs de cette émission, ainsi que toute la direction de production de TV IFC, je ne vous oublie pas, gros partenaire de cette émission. Merci encore, merci à toute l'équipe IFC. Je vois ceux qui travaillent avec moi. Il y a Alain, il y a euh, Romari, il y a Enit, il y a Nel. Vous êtes tellement nombreux que si vous citer les noms, on va commencer de la direction jusqu'à Ballet Magique. Vous voyez, non Merci pour tout le travail que vous faites. Et merci à vous, très cher public. Est-ce qu'on peut applaudir pour vous-même, s'il vous plaît S'il vous plaît. Je vais dédier particulièrement cette émission à, à, à deux personnes hein, une groupe dédicace par contre à Exodia, ceux qui vient de rejoindre l'équipe la matinale. Merci d'être là, une nouvelle collaboratrice. Ainsi que... Euh, vous levez le doigt, pourquoi Olivier Libanga Ah, vous voulez parler à eux D'accord, je croyais que vous demandez une dédicace. J'allais dire, tu payes et plus je te tu vois. Allez, merci également à Jafete Omoya. Merci beaucoup d'être là pour accompagner. Sœur euh, Rita, on se parle en musique. Et quant à moi, les 10 indiens, on se retrouve vendredi prochain si vous avez l'électricité à la maison. Pili Kaka, bienvenue Je voulais bénir le Seigneur pour la vie de, de tous ceux qui m'accompagnent. le Seigneur vous bénisse. Et la vie de Papa Alain et de mon époux, Martial Et à tout le monde qui... Le peuple de Dieu qui est présent dans ce ie su combona io mo cangoi ie su o yo cacambon delinnga Dieu qui soit en part Jésus. Hey yeah. vous fille la nakati comme a et l'équipe